Les imprimantes 3D et les machines à commande numérique révolutionnent la manière de concevoir et de fabriquer les objets qui nous entourent. Ces machines, pilotées par ordinateur, permettent de passer très rapidement d'une idée à un prototype. Dans ce cours en ligne, nous découvrirons la fabrication numérique en poussant la porte d'ateliers collaboratifs pour se former à leurs technologie, leurs méthodes et leur métier. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut fabriquer bah, Plein de choses, par exemple des objets connectés pour la maison, des prototypes de voitures électriques ou même des prothèses de mains imprimées en 3D. Nous apprendrons donc à inventer, innover, créer, fabriquer et même entreprendre dans la fabrication numérique.